Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Conseil en amour. Je suis Raïs Sangeci, je suis Raïs Sangemo et je vous souhaite encore la bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est la confiance. Avoir confiance en soi est un problème déjà qui touche des générations. Il n'est pas évident de nos jours d'avoir confiance en soi, de prendre confiance en soi, mais il est très essentiel que nous gardons la confiance en nous. Il est très difficile de faire confiance à quelqu'un. Là, tout le monde le sait. Il est très difficile de conserver sa confiance en quelqu'un. Mais euh, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de garder la confiance. Parce que quand vous faites confiance à quelqu'un, quand vous faites confiance à vos proches, quand vous faites confiance à vos amis, quand vous faites confiance à votre famille, euh, vous êtes moins stressé. Vous êtes moins stressé. C'est vrai que la confiance est un bien qui... Euh, qui se perd très facilement, mais donner confiance, faire confiance, donner sa confiance, c'est quelque chose d'inhabituel. Si vous avez le courage, si vous avez la force de donner votre confiance à quelqu'un, je crois que ce sera gagné. Mais aussi, mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs, donnez votre confiance à des personnes qui méritent avoir cette confiance-là. Surtout qui méritent avoir cette confiance. Parce que quand vous donnez votre confiance aux gens qui ne le méritent pas, cette confiance-là finit toujours par être gâchée. Évitez de vous donner le mal de cœur. Évitez de vous donner le mal de tête parce que vous avez donné votre confiance à des personnes qui ne fallait pas. Chers frères et sœurs, je vous invite dès aujourd'hui, je vous invite... Dès à présent, à toujours faire confiance à tous ceux que vous aimez. Faut faire confiance, c'est très essentiel, c'est très important, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine amical, il est très important de faire confiance. Mais mais, mes très chers amis, mais, mes très chers frères et sœurs, votre confiance que vous donnez, votre confiance que vous accordez, accordez cette confiance-là à ceux qui en valent la peine. N'accordez pas votre confiance en n'importe qui, parce que cette confiance-là peut être foulée, parce que cette confiance-là peut être gâchée. Faites confiance aux gens, mais faites confiance aux bonnes personnes. Surtout aux bonnes personnes, parce que c'est ça qui est le plus important. Faites confiance aux bonnes personnes. Il est très important de faire confiance aux gens. Parce que, et, en ayant confiance aux bonnes personnes, vous êtes sûr, vous êtes tranquille, vous stressez moins. Vous stressez moins. Ah vraiment, mes très chers frères et soeurs, je vous remercie. Et surtout, je vous invite... Je vous convoque, je vous prie dès aujourd'hui de faire plus confiance. Je vous, je vous demande de faire, euh, d'accorder plus votre confiance aux gens qui le méritent. Votre maman mérite votre confiance, là, rien à dire. Votre papa mérite votre confiance, là, c'est pas à douter. Votre petit ami mérite-t-il votre confiance? Est-ce qu'il mérite votre confiance? C'est ça la question. Ça dépend maintenant. Ça dépend de la relation, ça dépend de la complicité que vous avez entre vous, ça dépend des bases de votre relation. Accordez votre confiance à ceux qui en valent la peine. Parce que si vous accordez votre confiance aux gens qui ne faut pas, votre confiance sera foulée. Et la confiance est un truc qu'on ne donne pas deux fois. Et à vous, et à vous, je m'adresse à vous, ceux à qui on a donné la confiance. Conservez cette confiance-là. Parce que c'est l'une des choses qui ne se donne pas deux fois sur terre. C'est comme la vie. Si on t'a donné, si quelqu'un t'a fait confiance, si quelqu'un te fait confiance ou si quelqu'un te fera confiance, essaye à ton, au maximum possible, essaye à la plus haute échelle de conserver cette confiance-là. Parce que la confiance est un bien très rare et est un bien qui ne s'accorde rarement. Donc mes très chers frères et sœurs, je vous invite franchement à beaucoup plus faire confiance et à, et à conserver la confiance que l'on vous a déjà accordée. Je vous remercie une fois de plus d'avoir visionné ma vidéo ce jour et euh, merci pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous protège. Merci, bisous. C'était Nira Raïsa.